Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le 2 mai. J'aimerais regarder les marchés avec vous, ce qui s'est passé cette semaine, ce qui euh, probablement probablement peu arrivé. Et surtout, aujourd'hui, mettre un enfance sur euh, euh, les métaux précieux, parce que dans le fond, comme je vous ai dit, je le répète depuis longtemps, on est dans, dans un début de marché aussi au niveau des métaux précieux. J'aimerais peut-être développer un peu plus sur euh, l'argent et euh, les mines, les argentifères. Euh, pour le moment, on n'a pas eu de, de montée fulgurante au niveau de l'argent. Euh, surtout, on a eu une un, un descente assez importante qui a suivi euh, euh, le crash qu'on a subi dernièrement à cause du coronavirus. Mais euh, avant, avant cette situation-là, on le voit très bien qu'on subissait... Euh, euh, une, une une briseuse de la mécanique euh, économique euh, avec la crise des ripots qui a commencé en septembre avec de l'injection monétaire à outrance dans le système. Euh, donc, euh, c'est arrivé, mais c'est pas terminé. Euh, la question que tout le monde se demande, c'est la question à, à plusieurs dollars. Euh, je dirais pas à 10 dollars, c'est plus que ça, mais c'est où est-ce que le marché va euh, aller. Avec euh, l'injection massive qu'on a des gouvernements, euh, gouvernement américain bien entendu, avec euh, des... <rire> C'est incroyable ce que la Fed injecte dans des marchés. On n'a qu'à suivre le bilan de la Fed, comment c'est gonflé, c'est... s'en est... C est euh, euh, bon, c'est quasiment... C'est presque... <rire> c'est risible dans le sens qu'on injecte on injecte on injecte en pensant que en mettant plus de monnaie dans le système on va réussir à relancer les machines mais dans le, en ce moment ce qui arrive c'est que l'économie est complètement paralysée euh, c'est la réalité euh, c'est à cause du coroné, coronavirus bien entendu à cause des de, de, du confinement déjà on va, on commence à avoir des euh, des, des confinements. Nous, ici au Canada, on commence à le 4 mai, ça commence euh, des confinements, mais c'est pas terminé. Puis, on va avoir quand même des mesures pour faire se tenir loin tout ça. ça et, euh, pas de problème, on va suivre ça. Euh, cependant, la chose que je me dis euh, au niveau de l'économie, euh, c'est loin d'être parti. Il va y il va avoir malheureusement plusieurs euh, personnes, plusieurs entreprises, euh, qui euh, des individus et des entreprises, surtout les petites entreprises, qui vont euh, euh, qui bien ont eu de l'aide du gouvernement ou certaines entreprises n'ont pas eu d'aide du gouvernement, euh, comme celle de mon fils, euh, c'est une sandwicherie, n'a pas eu d'aide du gouvernement encore, encore, je dis peut-être que ça va venir, mais pas d'aide du gouvernement, perte de revenus de 60%, qui n'est pas tout à fait dans le 70% que ça prendrait pour euh, être, euh, ben, vous soumenez dit que le gouvernement paye 75% du loyer, donc euh, ils se retrouvent dans une situation euh, difficile, mais ils tiennent le fort. Donc, euh, pour revenir au marché, euh, qu'est-ce qui va arriver? On continue d'injecter euh, euh, dans les, les, les individus aussi, en donnant ici au Canada 2000 par mois. Aux États-Unis aussi, on remplit, euh, ben, on remplit les poches. C'est que l'économie est arrêtée, et puis... Euh, puis là, on a quelque chose, quelque chose qui s'est passé, qui, qui se passe en ce moment euh, euh, au niveau des. Euh, des euh, de l'alimentation. C'est qu'on a beaucoup de. On va avoir beaucoup, beaucoup de pertes du au fait qu'on a de la difficulté à rattraper la chaîne euh, d'approvisionnement. Euh, par exemple, on parlait du porc. Euh, là, en ce moment, bon, c'est un peu incompréhensible. On va être obligé d'abattre des porcs. De c'est un peu immoral d'abattre des porcs pour uniquement les les abats parce qu'on ne peut pas les mettre dans les chaînes de production, parce qu'on a arrêté on a eu des surplus de production mais c'est en trop euh, tout ça pour dire qu'au niveau d'alimentation euh, l'économie est un peu absurde de ce qui va arriver dans les conséquences parce que on va être obligé de se rajuster. Donc, euh, non, euh, lorsqu'il arrive un crash, c'est peut-être trois à six mois qu'on a les soubresauts. Euh, là, ça va commencer euh, avant. Mais par contre, la Fed est décidée, le gouvernement du Canada aussi, et plusieurs gouvernements, la BCE, euh, sont décidés à maintenir les marchés, à maintenir l'économie pour que ça redémarre. Donc, euh, moi, ce que je pense, le creux, on va peut-être avoir un, un, un, second, un second creux, ben, ce point, moi qui le dis, c'est une spéculation tout simplement, mais sur Market Watch, on s'en va là tout de suite, la bourse va-t-elle retomber à ses plus bas du coronavirus en mars là? Environ 92 ans d'histoire du Standard Poor indique qu'il y a de bonnes chances. Euh, moi, je regarde ça, l'article parle de ça depuis 1928, après avoir passé en revue les 25 dernières années du marché baissier, l'indice Standard Poor's a baissé 60% du temps. Donc, euh, après avoir connu une débandade déban comme on a connu dernièrement, ben 70, euh, 60% euh, des fois, euh, ben, on a reconnu un autre cru, puis euh, techniquement, je vais vous l'expliquer, c'est ce que je pense, moi aussi. Bon, l'article parle de tout ça, c'est sur MarketWatch, il euh, euh, faut en prendre puis en laisser, c'est des nouvelles qui sont... <rire> c'est pas compliqué, quand que ça va bien, MarketWatch euh, euh, prétendre que tout va aller mieux, mieux, mieux, et quand que ça va mal, ils disent euh, ils disent ça va aller pire, pire, pire, donc... Euh, c'est un site, euh, oui, très populaire, mais qui quand même euh, est toujours dans la, le courant de pensée euh, actuel. Donc, euh, cette semaine, on a eu euh, un peu de des confitures en bourse, donc euh, ils disent ça, bon, euh, que ça va mal. Donc, euh, moi, ce n'est pas là-dessus que je veux me baser du tout. Euh, donc, euh, au niveau, lorsqu'on va aller voir les indices avant d'aller voir les métaux précieux, parce que c'est là-dessus que je veux parler aujourd'hui, euh, les métaux précieux. Euh, on parle souvent, ben je parle souvent euh, de l'or, l'or qui est une valeur refuge. Euh, on a ici euh, un record encore euh, de trade, euh, du des, des, des trade sur l'or, on se met des achats euh, euh, sur l'or euh, en mars. Euh, ici, on a le, le graphique qui nous montre ça. On a vraiment, vraiment un, un, beaucoup, beaucoup de trading qui se fait sur l'or. Donc, ça présage que beaucoup de personnes qui entrent, qui sortent rapide, rapidement, là, des, des traders ou. Euh, ah, euh, puis les, les, les personnes aussi qui rentrent pour plus long terme, c'est ce que je pense. Ouais. Beaucoup, beaucoup euh, de personnes qui se positionnent euh, sur le marché de l'or et je vais vous montrer graphiquement que c'est très, très logique de le faire. Euh, cependant, euh, on va avoir, comme je vous dis, dans une, un marché haussier, il y a des hauts et des bas. Et euh, au niveau de l'or, euh, le graphique est plus.. Euh, le graphique est plus.. Euh, il est plus représentatif que l'argent. Mais je vais, je vais vous expliquer un peu ma vision des choses, comment que je vois ça. Euh, on va aller voir l'argent. Euh, ça, ça se trouve être le ratio silver-gold, euh, qui n'a jamais été euh, si bas. Avec la panique, on va grossir ça un petit peu. Bon, c'est bon, comme ça. Avec la panique qui est arrivée, euh, on est rendu à des euh, à des bas qui ont jamais été... Ça, c'est d'habitude, on, on dit dit... Euh, Gold, silver, mais ça c'est l'inverse, tout simplement, c'est silver sur le gold, on est rendu à 1 pour euh, 124, habituellement, bon, on, euh, un once d'argent pour 124 au niveau des prix, euh, on voit très très bien ici, on avait 84, 56, tout ça, donc on dit, on prétend que c'est à peu près ça qui serait le 50, 60, là. Mais là, on se trouve à être 1 pour 124. Le prix de l'once d'or est, est 124 fois plus euh, grande que le prix euh, de l'argent. C'est une situation jamais vue. Pourtant, les mines... Les mines d'or et d'argent se suivent, les mines d'or et d'argent. Lorsqu'on extrait de l'or dans une mine, on a habituellement de l'argent. Et lorsqu'on extrait de l'argent dans une mine d'argent, on a habituellement de l'or. Avec le cuivre aussi, on peut avoir de l'or, de l'argent. Ça, c'est au niveau de la métallurgie. Donc, les, les, les métaux devraient se suivre et même... Dans une spéculation, les métaux devraient se suivre. L'or, l'argent, je parle de métaux précieux. Cependant, là, la valeur refuge par excellence, on sait très, très bien que c'est l'or. Mais l'argent, je vous explique un peu ma vision des choses. Mais ici, on voit qu'on est à un record absolu là, au niveau du ratio. Or, à.. Hors argent. Et c'est pas surprenant. c'est La même chose est arrivée en 2008. Et c'est ça qu'on va aller analyser de plus près. Et vous allez comprendre que, dans le fond, il euh, n'y a rien de paniquant là. Et est-ce qu'on devrait se positionner ben, ben, au niveau des mines d'or, euh, c'est assez clair. Euh, on a vu New euh, Newmont qui a explosé. On a vu euh, ben, GDX qui a vraiment cassé une résistance à la hausse. Euh, ça, c'est au niveau des minières, minières d'or. Euh, GDX, je pas encore. On a vu euh, euh, Barrick Gold qui est, lui aussi a explosé. C'est des bigs. Donc, euh, les juniors devraient suivre très bientôt. Et l'argent aussi, on voit un retournement. Euh, je parle, je pense à... à, à, à, à First Majestic Silver, euh, qui est un titre qui est très, très intéressant. Euh, PASS, P-A-S-S, Pan-American Silver. En tout cas, on va aller voir ça. Donc, c'est le graphique que je voulais vous montrer au niveau du ratio Silver-Gold. C'est du jamais vu. 124, euh, 124 onces pour un, au niveau du prix de, pour un once d'or. C'est du jamais vu. Donc, euh, on va commencer euh, premièrement rapidement parce que je veux vraiment attaquer l'or. Puis aussi, je voudrais peut-être diminuer la longueur de mes, euh, <rire> euh, de mes vidéos. Euh, souvent, j'ai tendance à m'emporter et à, à, à aller avoir des vidéos assez longues. Ben là, je vais essayer de limiter ça. Euh, bon, ça, ça, on se trouve à être avec le Standard and poor, Comme euh, on a lu dans l'article euh, au niveau de Market Watch, ce qu'ils disent... Euh, Lorsqu'on a eu une situation comme ça, euh, on a, euh, c'est très très rare qu'on a eu une reprise depuis euh, l'analyse qui a été faite ici, si, c'est depuis 92 ans. Euh, c'est très très rare qu'on qu a eu euh, une remontée directe. Puis pour se poursuivre, 60% du temps, euh, ça, euh, okay, on était ici, euh, ça leur a baissé, parce que dans le fond, on a eu une longue longue euh, période. Ah ben là, on est sur le graphique. Non, on est oui week, week c'est bon. Euh, donc, on a eu une longue, longue période de montée depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui. Et là, on a cassé ça. C'est vrai qu'en 2018 aussi, on avait cassé, ben, janvier 2019, hein, mais fin 2018, on avait une cassure impressionnante. Et là, certains ont tracé des lignes de tendance comme ça euh, pour dire que ça va se poursuivre euh, à la montée euh, et qu'on va aller plus haut encore. Euh, tout est possible. Je ne suis pas en train de vous dire euh, que ce n'est pas possible. Cependant, moi, je pense qu'on devrait avoir euh, quelques rebonds ici avant qu'on ait un retournement. Euh, la même chose s'est passée ici en 2009. Là, on est sur le Standard Poor's. Euh, même chose s'est passée en 2009. Avant qu'on qu ait le, le, le creux final, euh, on a eu une... Ben, simplement, c'est ça comme ça pour qu'on voit tout. C'est sur le stade de notre j'aurais pu prendre n'importe quel indice. On avait eu un pas, euh, ben, une série de, de baisses, mais vraiment une baisse très, très importante ici. Et on a eu un rebond, un autre baisse, mais on voit ici une divergence. Le RSI, lui, n'a pas suivi la baisse plus creuse, donc c'était un signal. Divergence, on voit que ça, c'était à la baisse. Là, c'est vraiment au niveau technique que je vous parle. Puis c'est là-dessus que je veux faire ma vidéo aujourd'hui, pas aller côté trop fondamental. Euh, mais vous voyez très, très bien qu'on avait une divergence haussière. Euh, le RSI, c'est l'indicateur par excellence. Euh, je vous le dis, euh, regardez. Lorsqu'on a une casseuse, c'est presque à... Ça, c'est un graphique à quand même très long terme. Là, qui est, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est sur le, le hebdomadaire. Et puis, lorsqu'on casse une longue tendance à la baisse, comme ça, ici. Sur le RSI, d'habitude, habituellement, même tout le temps, euh, on peut se fier sur cet indicateur-là pour un revirement. Euh, L'oscillateur, je m'en sers pour vous aider à voir les grands mouvements. Mais euh, ici, on avait une divergence positive, donc on est allé euh, à, à la montée. Euh, on peut regarder aussi en même temps sur le graphique mensuel. Euh, c'est peut-être moins évident. Là. Euh, mais donc, euh, sur euh, l'oscillateur ici, on était euh, vraiment dans le creux. Euh, ici, euh, je pense qu'on n'a pas encore euh, justement été euh, assez creux au niveau de, euh, de la profondeur ici du marché. Donc, euh, je ne sais pas ce qui va arriver, mais d'après moi, ça regarderait peut-être qu'on y a le retester un bas, euh, le bas du le précédent bas ou un petit peu plus bas qui, qui se trouve en fin du compte le sommet ici 2000, euh, 2000 ben pas 2000 points au-dessus au ici, là, 2100 points au niveau du Dow Jones, on pourrait aller tester. Euh, euh, à peu près, on est allé à 18 000 points, 18 300, c'est à peu près le fond. Il pourrait être retesté et avec une divergence positive qui ferait en sorte que le marché retournerait à la hausse. Au niveau économique, ce n'est pas du tout le même scénario. Au niveau économique, tout est catastrophique. Au niveau de l'emploi, bien c'est sûr c'est à cause du coronavirus, bien entendu, COVID-19, mais on a un, un, vraiment un, un, un, une chute au niveau de de tous les, euh, les indicateurs économiques euh, au niveau de la production euh, pro, manifa, euh, production manufacturière, rapidement, on peut regarder ça de même. Mais je vais aller sur l'or et l'argent, c'est sûr, sûr. Euh, au niveau. Au niveau euh, euh, bon, c'est le, le. Bon, on va mettre ça comme ça. OK. Euh, au niveau de l'emploi, l'emploi, euh, ça ne rate jamais, puis on est rendu même plus loin que ça parce que la donnée n'est pas encore. Euh, euh, elle est sorti de la donnée mais elle pas encore sur le graphique ici euh, donc on est à je sais pas combien de pourcentage c'est du jamais vu on est rendu à pour que je vérifie là, au niveau de, de, de pourcentage de chômage euh, l le pourcentage d'emploi euh, euh, le taux euh, de chômage euh, c'est euh, effrayant on a ça à la hausse donc euh, euh, on s'en va vraiment dans, dans une des confitures, au niveau de la production, l'indice manufacturier aussi, on est à la baisse, euh, euh, c'est la même chose. En 2008, on était arrivé ici, là, on, on débute la baisse. Au niveau, euh, C'est sûr qu'au niveau de, de euh, fait de fond, euh, on est rendu à zéro, pratiquement. Hein, là, euh, les taux d'intérêt euh, sont zéro. Pourtant, comme je vous ai dit, les banques suivent pas. Hein, on est vraiment à zéro. Au niveau de tous les taux d'intérêt sur les euh, bons du trésor, on est tout, tout à la baisse au niveau du 10 ans, au niveau du 30 ans. Et il faut préciser que c'est du jamais vu. Là. On n'a mm -hmm. jamais été aussi bas que ça. Ça, ça se trouve être le 2 ans qui se trouve être un peu l'indicateur euh, des, euh, des euh, taux d'intérêt des, des, des, de, des de plusieurs banques. Donc, c'est probablement ce qu'on va connaître... Euh, euh, la baisse des taux d'intérêt, même si en ce moment je, je vous avais expliqué dans la dernière vidéo pourquoi on n'est pas en, encore adu, rendu euh, euh, que les, baisses ont, les banques ont baissé le taux d'intérêt, euh, ça nous tarderait euh, venir, c'est tout simplement parce qu'en ce moment ils ont beaucoup de remises <coughs> de prêts, donc euh, euh, ben, ça veut dire capitalisent les intérêts mais là-dessus on va voir ce qui va arriver mais d'après moi, euh, on va avoir une baisse de taux d'intérêt dans les prochains mois bon, euh, c'est sûr, donc euh, on s'en va euh, je vous ai expliqué un peu quest ce qui se passait au niveau de l'économie qui ne suit vraiment pas euh, les indices. Euh, C'était ça qu'on était rendu, mais on va tout de suite euh, regarder, ça c'est le graphique à long terme. Donc d'après moi, on va aller connaître euh, un autre creux, probablement. Si le, le, le creux atteint ça, par exemple pour le Dow Jones, euh, 1800 points, un retest du creux, on va y aller comme ça parce que... Euh, retest du creux ou un retest, un retest qui peut aller plus bas avec une divergence positive, tant mieux. Mais si on s'en va avec un scénario euh, comme celui de 1929, eh bien là on va continuer la descente euh, tranquillement. Euh, ou, ou, ou un autre scénario qui pourrait arriver c'est un revirement, rien n'est impossible il y a tellement, c'est une situation qu'on n'a jamais vu. les banques centrales injectent, injectent, injectent donc au niveau des marchés ça pourrait continuer à monter même si l'économie est, est catastrophique euh, donc en tout cas, c'est pas là truc que je voulais focusser mais c'est pour vous dire que quand même il faut être prudent il faut... Il faut faire attention, mais au niveau de l'or et de l'argent, euh, le même scénario euh, demeure. Au niveau de l'or, euh, même si on a eu cette semaine un peu de faiblesse, euh, on débute le mois quand même euh, <coughs> ici, là, on voit d'une manière... Euh, le graphique tout simplement. Là, euh, non, on est en montée. Il n'y a rien qui me dit que l'or a changé de direction. Surtout le qui que ça va monter. Le RSI qui ça va monter. Ici, lorsqu'on est dans une montée, ça dure. Euh, ça peut durer vraiment longtemps. Euh, le fait de se promener ici euh, euh, dans le surachat. Là, on est euh, le graphique. Ah ben ça, c'est le graphique mensuel. Mais le graphique euh, hebdo, c'est la même chose. Donc on peut avoir une consolidation. Regardez ici, on est en décembre. Ce n'est pas, pas vraiment important pour moi. Euh, ce que je voudrais vous montrer, par contre, euh, c'est au niveau de l'argent, puis euh, ce qui s'est passé en 2008-2009. Euh, c'est là que je veux euh, attirer votre attention. En 2008-2009, euh, on avait, <coughs> là ça se trouve avec le graphique, euh, l'argent. Euh, je pourrais peut-être aller s'élever comme ça, j'aurais peut-être plus de données. Oui, bon. Euh, ce qui est arrivé euh, à peu près euh, 2000, euh, de, 2002, 2001, 2002, on a eu une belle montée euh, de la même manière que l'or montait, euh, l'argent est à monter. Euh, ce qui est arrivé quand on a eu la correction euh, de 2009, on sait très très bien que sur le graphique de l'or, euh, c'est 2008-2009, on n'a pas eu de, euh, de soubresauts vraiment important, oui. Euh, c'est sûr qu'on était rendu à, à 994 000 et on est tombé à dollars à Mais ensuite, on a reparti de la hausse. Le RSI ici est remonté. Il n'y a eu pas eu de problème. Cependant, sur l'argent, on a eu vraiment une baisse qui était vraiment plus importante. Euh, on est allé rejoindre des... Euh, les anciens sommets qui étaient euh, de 2004. Donc, euh, oui, on a eu vraiment, vraiment une baisse plus importante. C'est un marché qui est plus émotif. Un marché plus petit aussi, au niveau de la grandeur du marché de, de, de l'argent. C'est vraiment petit. L'argent, c'est un métal précieux, mais c'est aussi un métal industriel. Donc, euh, émotivement, c'est allé très, très rapide, très, très bas rapidement. Et c'était un peu la même chose qu'on a subi euh, dans le dernier crash. Euh, on est allé très très bas. Euh, Est-ce que c'est terminé de, de baisser? C'est ça que je voulais vous, vous dire, faire une comparaison, toujours mettre en perspective. Est-ce que c'est fini de baisser? Peut-être pas euh, l'argent. Par contre, l'or donne des signes de force, euh, continue à, à, à monter euh, lentement, mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas avoir de correction plus importante, mais non, on est dans un marché aussi au niveau de l'or. Au niveau de l'argent, euh, euh, regardez, ce n'est pas du tout, du tout le même graphique. Mais lorsqu'il y a eu le retournement, en 2009, 2008 2009 on voit très, très bien que l'or a repris de, de la force. Et surtout en 2010, là, on est.. on est allé euh, à, à une montée en, en folie euh, où euh, la spéculation s'est mise de la partie. Et puis un aspect qui est important aussi de comprendre, c'est qu'en ce moment, on se trouve à, à être euh, à, à les. Euh, les les nouvelles traditionnelles commencent à parler beaucoup beaucoup d'or et d'argent. Donc euh, euh, il y a beaucoup de personnes euh, les mêmes molles qu'on appelle qui rentrent dans le marché. Et au niveau euh, pour terminer au niveau du euh, de l'indice XAU, euh, là on a eu vraiment vraiment une cassure à la hausse qui se trouve être les les minières d'or et d'argent. Au niveau euh, du GDX, là aussi, on a eu une cassure à la hausse, on a cassé ça, ce, cette résistance-là, donc on, on est dépassé, euh, donc on s'en va en montée, la même chose qui s'est passée en 2008-2009. Euh, et E-Sil, euh, c'est la même chose, c'est un ETF qui est quand même assez récent, on n'est pas encore encore sûr mais vous voyez très très bien au niveau de, de l'ETF SLV, on n'est pas encore en montée, mais au niveau des euh, je vais regarder rapidement avec vous quelques quelques argentifères, je vais bien focusser sur des argentifères. Ici on a First Majestic Silver qui est un pour moi, une entreprise vraiment extraordinaire, euh, euh, 4 500, 5 000, en, 5 000 employés, euh, ils ont beaucoup de cash, et ça, le, au niveau de leur... Euh, on va regarder ça rapidement. Je ne veux pas faire la promotion de rien, je vous dis rien que la réalité. Euh, moi, je... je, je C'est sûr que... First Majestic, c'est Kate Neumeyer qui se trouve être le grand boss, le grand Manitou, celui qui a parti ça. Ils ont une cash position 169 millions de positions, ils ont beaucoup de production d'argent, ils produisent au niveau record le métal argent et en plus... Euh, ils se trouvent à avoir aussi euh, et vendre l'argent directement. J'avais écouté Kate Mayer qui parlait de ça. Le fait que, euh, oh, si je peux le trouver, euh, et, on, ils, ils vendent l'argent euh, directement euh, à cette -ci directement aux, aux, aux individus qui sont intéressés à acheter l'argent. Pour eux, eux c'est plus payant et c'est euh, 20 US par 11 qu'ils qui vendent. Et il faut préciser euh, qu'ils ont de la misère à fournir à la demande. <rire> donc, euh, ben, eux et un peu partout, là, donc, euh, eux euh, vendent directement l'argent. En tant que producteurs, ils produisent produisent pour euh, l'industrie encore, parce que l'industrie est beaucoup demandante au niveau de l'argent. Et en plus, ils vendent euh, les métaux, eux, mêmes donc, euh, c'est un avantage au niveau de l'entreprise. Rapidement, on retourne à ça et euh, ici, on voit qu'il y a eu un revirement. Et euh, au niveau de… c'est sûr que oui, on pourrait avoir un, un, une baisse, mais que, lorsque j'ai vu euh, l'action ici, euh, tout est à la hausse. Euh, long terme, je ne sais pas si on va dépasser le sommet, mais pour l'instant, euh, c'est <rire> changé de direction. C'est ce qui… c'est sûr que… Euh, euh, First Majestic va très, très rapidement. Et ça, là, la, la montée, on était à 2,92. On est monté à 17 euh, Ici, on était à 3,87. On est monté à 25 Donc, je dis pas que c'est un achat, mais proche. Euh, aussi, First euh, Mining, qui est le même. Euh, qui Kate le qui a parti ça aussi, on est encore en position stable, mais en tout cas, ça regarde bien. Au niveau, euh, c'est ça que je voulais montrer rapidement, je, même si j'avais dit que je ne le montrais pas, ça ce sont les gros producteurs, Barrick Gold, gros producteur mondial, on voit très très bien qu'on a cassé à la hausse, c'est ce qui me fait dire que l'argent et les juniors vont suivre eux aussi, euh, ça c'est Barrick euh, on a Newmont Corporation aussi qui est cassé à la hausse. Donc on s'en va à la hausse au niveau euh, des mines d'or. Mines d'or hein, qui produit aussi de, un peu d'argent, c'est sûr. Euh, Great Beer Ressources, ça c'est des... Oui, on a aussi cassé à la hausse. On s'en va à la hausse. Euh, ça, ça se trouve être Pan American Silver, ouais, on voit très, très bien qu'on on, on avait eu le crash, on a suivi le crash, mais là, on a changé de direction. C'est pas encore euh, changé en absolu, mais là aussi, d'après moi, on pourrait aller euh, suivre les grandes minières d'or et d'argent. Euh, MAG, qui se trouve être MAG Silver Corporation, là aussi, on, est, on a changé de direction. Euh, bon c'est un peu ce que je voulais vous montrer dans le fond on, on, on a eu le cru un peu on a suivi la bourse toutes les tous, tous les bah, beaucoup de euh, c'est la même chose, on a changé de direction on retourne vers la hausse euh, donc euh, pour moi l'or et l'argent est encore euh, une valeur refuge euh, sûre et surtout l'argent qui est, comme je vous ai montré le ratio qui est vraiment euh, ça c'est ici là, qui est vraiment un ratio euh, qui, est, qui est du jamais vu donc on pourrait avoir un rebond très très important au niveau de l'argent donc euh, je ne vous conseillerais pas d'acheter de l'or de l'argent, je parle des mi les minières moi je privilégie les minières même les juniors, mais, euh, mais en tout cas, c'est une réflexion de ce qu'on doit avoir sur, en ce moment, les valeurs refuges qui pourraient euh, contrer les effets néfastes de la bourse, sans savoir si la bourse va, avec l'injection massive qu'on fait, est-ce que ça va continuer à monter, mais en tout cas, on est euh, euh, on est en bonne position dans les orifères les argentifères. Merci.